Bonjour à tous, c'est XnimaXz2. Alors euh, ben c'est tout simplement que je voulais euh, voilà me présenter sur YouTube comme je suis un petit nouveau. Donc je suis, je suis assez fier que je fasse mes vidéos sur YouTube. Et en fait euh, j'avais déjà fait des vidéos sur YouTube, mais comme elles étaient très et je me souvenais plus de mon mot de passe. moi ben, je me suis dit bah ben, pourquoi pas faire un nouveau compte. Et je me suis dit ben si je fais un nouveau compte, je, je le ferai tout seul parce que mon ancien compte j'étais euh, j'étais avec mon meilleur ami et on foire et tout en fait, donc voilà. Je vais recréer une vidéo, euh, une page YouTube, pardon. Donc, on va jouer par exemple à Call of Duty Black Ops 2, euh, à Call of Duty Ghost, qui va bientôt sortir. GTA 5, GTA Assassin's Creed et tout ça. Donc, on va jouer à plein de jeux comme ça en multijoueur. Alors, on va jouer avec le casque, dans, euh, donc en réseau local. Euh, je ne vais pas trop faire en malin sur la vidéo, mais c'était juste pour me présenter sur ma page YouTube, pour, pour vous annoncer la nouvelle. Et que peut-être que je vais créer un site sur ma page YouTube. Alors, euh, quand je vous, comme je vous disais, bah, ma page YouTube, c'est XNimaXZ2. Alors, pourquoi ce nom-là Parce que X, les deux X et le Z, je trouvais que c'était un peu fun. Et Nima, bah, moi, c'est Nico. Mon meilleur ami m'appelle Ni. Et moi, je m'appelle Marc parce que c'est Mathéo. Donc euh, Nima. Et, et le 2, bah, parce que c'est mon chiffre préféré. Ouais, je sais, c'est bon. Donc euh, voilà, je suis luxembourgeois, j'ai 10 ans. Et euh, donc, euh, c'est rare de voir aussi des luxembourgeois qui font des vidéos sur YouTube. Mais moi, je voulais absolument faire des vidéos sur YouTube. Alors, je ne vais pas tout le temps planquer, c'est les vacances. faut quand même profiter du beau soleil. Vous voyez, mais bon, je vais essayer de quand même faire beaucoup de vidéos. J'ai appris enfin la nouvelle technologie. Euh, parce que je me suis en une vidéo dans notre compte, je ne savais rien faire. C'est ah ouais. incroyable. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh, donc voilà, c'était juste ma présentation. Euh, donc je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que je vais quand même faire longtemps une vidéo et que j'espère je, que mon ami sera connecté. Ou alors je vais le téléphoner. Je verrai. Donc euh, je vous laisse. Euh, à une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas de dire à vos amis de s'abonner. Euh, et d'avoir le maximum de vues. Ça me ferait vraiment plaisir. Ou vous pouvez et si vous, euh, mettre dans les commentaires ce qui ne va pas dans mes vidéos et tout ça. Donc je vous laisse. À plus.